Minette Mimine Minette. Minette, quelle déchéance Même Ephraim ne m'appelait pas comme ça, châtisse Minou, Minou, Minou Minou Et a dit que ça mène douze que ça a besoin de te gonzoler depuis que son mari est parti froid ailleurs Minou Expliquez-moi où se trouve la version dans le mot Minou Ça ne signifie qu'une chose je te suis ubérieux, c'est moi qui te nourris. Alors ferme ta gueule! Arc, Que de la Médame Zygose. Médame Zygose, la réincarnation si vous préférez. Regardez-moi. Je perds de plus en plus ma personnalité propre pour adopter les ailes d'un vilain. Et toi? Qu'es-tu devenu mon petit Gobbuts? Pauvre créature inanimée. Mais au moins nous pouvons continuer notre relation comme avant. Il sait! Et pour dans cette nouvelle incarnation, je suis devenu un poète de talent. Le ventre affamé, sans famille ni foyer, Adolphe c'était et disait Survie. Pas mal, n'est-ce pas J'ai écrit en un minute hier.